Qu'est-ce qu'une confrérie Une confrérie, c'est un regroupement de personnes. Ça peut être une confrérie uniquement d'hommes ou uniquement de femmes, ou bien mixtes, qui se réunissent pour euh, assurer euh, la liturgie dans l'Église, et aussi tout ce qui est paraliturgie à travers les processions, euh, et aussi qui s'occupe aussi de, du, du côté caritatif. Comment s'est créée votre confrérie La confrérie Croix du Pruné s'est créée euh, car il y avait un manque. De, il n'y avait plus de confrérie depuis près de 50, de 50 à 70 ans, suivant les, suivant les villages. Et on avait décidé bien, de faire une confrérie qui, qui regrouperait l'ensemble des villages du Prunel. Donc C'est ce que nous avons fait. Ça nous a pris un an pour, pour la créer. Et depuis, bien, on peut dire qu'on a fait du, du travail. Puisqu'on a recréé la, la semaine des défunts où on a fait une préparation de veillée jusque sur l'ensemble des villages et ensuite là cette année bien, nous avions décidé de faire une semaine sainte particulière où nous allions tourner bien, dans tous les villages de la vallée également mmh. Mmh. Je vais vous prêter. demande amusez vous livre de la page de la Un vous de vous page de la de notre Seigneur. Amen. que le Seigneur te bénisse et te protège. Sois fier de la signe que tu portes. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. Pourquoi ce nom En fait, la confrérie Santa Greda, c'était le nom que portait l'ensemble des confréries de la vallée. Que ce soit à Coro, ici à Etchika Soarel, à Basilica, à au Cana, ils portaient tous ce nom-là. Donc, du coup, on a, dit, on a décidé de reprendre le nom. Alors, ce, le ragunfraterna est quelque chose de de noué, de et quelque chose d'ancien, parce qu'il des mains, un pays, pour tout tout avoir de deux de chercher ragunfraterna dans ta gorge. Et vous le et elle qui a porté l'idée, en fait. Et a relançar o o trabalho de um fraterno por ele dizer e além do terreno de cultura do ganto da Messe, e o do cultura além do terreno de nos sociais e essa presença infact uma presença na na área de de Comment s'organise une confrérie Alors, la confrérie s'organise avec euh, en nommant d'abord un prieur, un sous-prieur, ensuite un cérémoniaire. Par qui c'est une entrée ou une confraterne Alors, pour qui c'est une entrée Parce que, surtout, il y a une fête de fête. C'est-à-dire, parce que, il y a des gens qui, qui viennent et qui demandent quand nous sommes quand nous tissions parce que parce que parce que c'est une confrérie et rien que ça puis ami ne s'appiait plus ce qu'elle une confrérie nous souvenions pourtant que le pays pour pour la société C'est une affaire d'amour et pour pour, pour nos pour notre culture pour notre histoire pour nos traditions et aujourd'hui nous peut même plus camper même plus même aux anciens parce, parce que parce que la vie la vie n'est plus l'istice, à combien perd tout le monde Campeamos todos no país, mas sempre todos os dias para o trabalho ou para o outro. Sempre todos os dias, não é mais rito, não é mais manca, é um tipo paisano, ver paisano. Mas está confraternado de uma maneira de... de acampar com, com os nossos valores, de, de solidariedade, de, de, de fraternidade, de, de, de aiuto. Mas está confraternado de uma maneira. Oh, ajuda já de, de, de campar a, a no fê, da mas de uma maneira de campar uso de uma maneira de, de, de, de adunir a gente, de uma maneira de fazer entre o país, entre gente do país, y, y de uma maneira de campar o É isso. Par qui c'est une route ou une confraterne Par fait, la culture et tradition et aurait tout reste et pas Par qui c'est une route une Et ce d'une route, apparaît-il et Christo la vie. Et puis a une manière de dientre un peu plus de sa fête d'arriver dans le terrain, d'être en fait dans terrain, et de se avec d'autre. Et puis je suis allé à notre culture, de ganto, je nous, ganto parce que nous sommes et à ganta, parce il va, et je à nous, ganto, avec d'autre, et je que notre ganto de messe, c'est par c'est quelque chose d'important, et de suis affaire qui me porte à ça e poi di nuovo trovare e cercare ciò che si passava prima, si bambini si che, che non siamo andati a cercare, perché è sicuro che tutto il mondo conosce gloria, o Chieri e o Dio e Regina, ma ci sono certi ganti di appassione, d'altri vesti vestiti che, che sono interessanti, che non sono soltanto cantati, infatti, ci siamo visti che c'era un traino. di do... tamanto a fare, e a fare. Qui est le rôle du priori Le rôle du priori alors, alors, tu veux savoir que dans la conférence entre priori, priore, sous sotopriore, ou cérémonial. le priore aujourd'hui est celui qui, qui, qui, qui s'occupe à, à l'organisation. Et comment se diventa le priori Comme une élection, je suis là et demain il un autre. Et maîtris-moi si c'est l'avènement, au priori, tu fait partie du cantateur et tu rôle Alors, un mais je, au priori comme, comme tout hein. rôle est la confraterne, que c'est Je suis un Et je faire l'organisation dans les pays et dans les, dans les La histoire de la croce tu peux te raconter la croce, la croce Il est finagroche hein? et C'est pareil qu'il groche ni ni Et on cou Christophe nous bougeait champ, nous prit, nous sa, mon rigaçat qui est en plus, plus, plus de 60 ans, mi pense et j'ai demandé à Christophe si je voulais que je me prenne, pas pour moi, mais pour me remettre vraiment en bas, parce que cette croce me faisait peine et je me suis dit, c'est sûr, comme c'était ce moment que nous apprenons cette semaine, c'était bien que je t'avais eu, que j'avais eu la croce et que je l'avais présent, donc j'ai pu l'utiliser tout, j'ai peint, je me suis dit, j'ai supporté de nouveau ce que je pensais, qui, qui me porté pas euh, métallier, pas pas, pas, pas qu'elle a dit une fois? Parmi elle est morte, cette croce Et donc, et puis du ils encore une Et la trazer est plus Marco Risante in et il 60 ans qu'on est plus donc la jante, plus ancien, sûr, parce qu'il a moins 60 ans. Et plus expired... Era e abbiamo -bon conosciuto questo affare e vedi allora, si saliva tra gli anziani i più giovani poi anche i, i due anotti, perché nella nostra squadra ci, ci sono i due anotti e era interessante dimostrare di che l'affare è un morto oh, no. Ensuite, avec eux, on travaille euh, bien ce qu'on ce qu veut faire, les différentes actions qu'on veut mener. On réunit la, donc la confrérie pour une formation une fois par mois, parce qu'on euh, peut très bien entrer dans une confrérie, mais il faut savoir eh bien, ce qu'on qu va faire, ce qu'on va chanter, etc. Donc on, on va transmettre quelque chose à l'ensemble des membres. Et ensuite, il y a, les, il y a la messe qui, qui sera célébrée une fois par mois en langue corse. Donc ça, ça sera aussi euh, la, prochaine, la prochaine étape. On a commencé cette année et là, là on va perfectionner l'année prochaine. Est-ce que les femmes et les hommes ont le même rôle Alors, il y a un rôle différent au niveau du chant, puisque traditionnellement, euh, la femme ne chante pas euh, la polyphonie de la messe. En, ça ça s'est réservé aux hommes. Donc, les hommes sont dans le chœur et chantent la messe, et les femmes assistent euh, au premier rang de, de l'assemblée. Et pareil, dans les chants de procession, on alterne hommes et femmes également. En quelle langue sont les cantiques Les cantiques se retrouvent en langue latine, principalement. Ensuite, euh, italien aussi pendant la semaine sainte, puisqu'on a un héritage venu d'Italie important. Et puis aussi en Corse. Donc, tous les confrères savent parler latin. Évidemment. Comment se passent les répétitions et pas les cantés Les répétitions et pas les cantés se passent en premier les cantadores, les après tous les compréhens, les novices, surtout pour amparer les cantés, pour amparer les cantés âgiques, et voilà. Il n'est pas tous Et qu'est-ce qui compte le meilleur dans la Pour moi, c'est qui compte au ah, meilleur qui, qui... et qui... C'est un magasin quand Jésus-Pompon cante. Pour moi, Jésus-Pompon est le meilleur. quest qui compte au meilleur Alors, le cantateur, la première voix pour moi, c'est hein, Julien, Julien Pompeani. par qui puis, altez, est en haute, c'est sûr que... Botte à plus que qu'à qu'à qui canta au medio? Pompon. Dopo, penso que me viou que é capaz de fazer o violão, hein? mas pesa apenas 60 euros e está um baixo veramente tremendo, realmente profundo, um bastão, como se diz um no Mas Para mim, tudo são isso... Je en place, je dis à la radio, par qui y a fidélité, je ne dis qu'un concert, ces moments de partir, de vouloir communiquer justement à travers le ganto, parce que le ne c'est pas que j'ai oublié de faire, et le plus important et ça fait. Qui chante le mieux dans la confrérie Moi. Et le moins bien C'est un Quel est qui chante le plus mal Il y en a un qui chante mal il y en a Non, non, non, qui compte mal, non. Certains ont tué quelques notes fausses. Mais les anti ne sont pas fausses, ils sont dritts. Asia ou Asia? ASB. Asia ou PSG? Asia. Asia ou ASB. Asia ou PSG? Asia. Asia? Oui, franchise <rire> Asia, Asia ou Asia. Sporting. Asia ou Asia. Sporting. Asia ou GFCA JFA. Asia ou SCB. Ah, Asia. <rire> Ross, sait bien que tu as, tu as avait des cas chez Ross, hein. Numika, Turquine. Bilal Assani ou Baptiste à quoi vivre? Macron. Pain au chocolat ou baigné au brooch Les deux. La plus belle église Toute.